Salut à tous, cette petite vidéo annonce pour vous dire que j'ai fait une interview sur la chaîne de Sapiens sur un caillou, donc je vous invite à aller voir, je vous mets tous les liens à l'écran et en description. C'est une interview face cam, donc vous y verrez ma trogne, et même un petit cartoon et des speed painting, donc euh, n'hésitez pas à y aller, je vous mets tout ça à l'écran et en description. Je vous dis à bientôt